In the last 10 years, the number of women in the global workforce has increased by 250 million, and that trend is only rising. Compared to just a quarter century ago, more women and girls have access to higher education and capital, giving them greater opportunities to leverage their innovative ideas into businesses. Research finds that supporting female entrepreneurs boosts the country's markets by 12% GDP. In 2012, there was an estimated 126 million women starting new businesses, and another 98 million running established businesses throughout the world. In the US alone, women are starting 1,200 businesses a day and employing nearly 8 million people, generating $1.4 trillion in sales. Now that's a lot of cash. But what's more, these strong women are building a framework for young women and girls to enter the workforce with fewer obstacles in the future. But our work isn't done yet. Women in developed nations are half as likely to start businesses compared to men, and even less likely in countries with fewer opportunities for female entrepreneurship. For success in this space, women need more female mentors, the same access to capital as men, and a change in perception that entrepreneurship is not only a masculine activity. And on top of the numbers, women are often caught between cultural expectations and the expectations of the workplace. Despite this, women entrepreneurs are breaking barriers, benefiting themselves, their families, and their home countries. The numbers are in. When women entrepreneurs are supported, economies grow. Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour participer à cette discussion en ligne au sujet de l'entrepreneuriat des femmes en Afrique. Je m'appelle Sylvie Glynn et je suis le PDG de la Fondation pour le développement de l'Afrique basée à Washington. Cette fondation investit auprès de petites entreprises de terrain, surtout dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie et de l'entrepreneuriat les femmes entrepreneurs, pour être spécifique. Je suis très content de pouvoir participer à cette conversation. Durant cette discussion, nous allons parler des mobilisations de capitaux, de la montée en puissance de votre entreprise, des filières d'accès auprès des acheteurs et des défis uniques auxquels les femmes sont confrontées quand elles cherchent à créer et développer une entreprise en Afrique. Si vous nous regardez en ligne, vous pouvez poser des questions en les rédigeant dans la section commentaires à côté du lecteur vidéo ou sur Twitter au moyen du hashtag Women entrepreneurs. Avec nous sur le plateau, il y a Elisabeth Gore, présidente de HelloAlice.com, un site Internet gratuit piloté par intelligence artificielle qui aide les chefs d'entreprise à trouver la bonne voie pour lancer et développer une entreprise. Étant une entreprise sociale, Alice accueille tous les entrepreneurs et donne la priorité aux services pour les femmes, les minorités et les anciens combattants. Avant de travailler pour Alice, Elisabeth était l'entrepreneur résidente auprès de Dell Technologies et la toute première entrepreneur résidente auprès de la Fondation de l'ONU. Nous accueillons aussi Charity Anang Adupong, PDG de Mianan Foods. Elle nous rejoint en duplex depuis l'ambassade des États-Unis à Accra au Ghana. Charity est en charge d'une entreprise spécialisée dans la transformation et le conditionnement des aliments et une défendresse de l'autonomisation des femmes. Fondée en 2006, la maison Menon Foods a plus de 23 gammes de produits livrés auprès des commerçants du Ghana et exportés vers l'Europe. Également, depuis le Ghana, nous sommes avec Adjo Dede Asare, PDG de Alfie Designs. N'étant qu'un petit atelier de couture à ses débuts, Alfie Designs est maintenant devenue une marque de mode reconnue, produisant des confections pour hommes et femmes. Les effectifs de l'entreprise sont passés de 25 à 105 employés, avec trois magasins à Accra, de même qu'en Afrique de l'Est et de l'Ouest. Adjo a aussi participé à l'initiative YALI pour les jeunes jeune leader de l'Afrique. Elle a également reçu une subvention de la Fondation pour le développement de l'Afrique. Charity et Adjo sont en compagnie d'un groupe de spectateurs à l'ambassade des États-Unis au Ghana, qui vont poser des questions aux participantes et nous faire part de leur point de vue. Bonjour, Accra. Nous serons avec vous dans un instant. Et pour modérer l'espace de discussion, il y a Adetoun Ayo Adiola, PDG de Transshipping Incorporated, qui nous aidera à répondre à vos questions et nous fournira des liens pour accéder à des ressources. L'entreprise Transshipping Inc. fournit des services de logistique et de transport auprès des entreprises africaines souhaitant exporter leurs produits aux États-Unis. Adetoun participe également au programme AWEP pour l'entrepreneuriat des femmes en Afrique. Je vais lancer la discussion en vous communiquant les réponses d'un sondage que nous avons mené sur les réseaux sociaux. Nous avons demandé aux gens quel était le sujet qui les intéressait le plus en ce qui concerne l'entrepreneuriat des femmes. Voici les résultats à l'écran. Comme vous pouvez voir, le mentorat et les réseaux pour les femmes étaient la première réponse suivi de mobilisation de capoteaux et ensuite montée en puissance de l'entreprise. Elisabeth, vu que ce sujet était le premier au sondage, pouvez-vous nous parler du mentorat et des réseaux pour les entreprises et comment c'est une piste clé pour la réussite Tout d'abord, bonjour tout le monde, bonjour le Ghana, vous avez l'air formidable. Aqaba, si je me souviens bien, eh bien, la chose la plus importante lorsqu'on constitue du réseau, c'est qu'il y a des femmes à votre gauche et à votre droite. Où que vous vous trouviez dans le monde, regardez à gauche et dites-vous, vous avez probablement probable des bons conseils à me prodiguer. Voilà, c'est bien. D'un point de vue statistique, vous réussirez plus si en tant que femme, chef d'entreprise, si vous formez et appartenez à un réseau pour la réussite. Nous avons constaté chez Alice, c'est que si vous avez un mentor ou si vous avez une organisation commerciale, vous aurez davantage de ressources, vous pourrez faire croître votre entreprise. Et être chef d'entreprise, c'est difficile. Vous l'avez tous constaté, je suis sûr. Il faut avoir ses soutiens pour vous, la fondatrice, en plus euh, euh, de l'entreprise elle-même. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les mentorats euh, ne concernent pas que les PDG les plus célèbres que vous avez pu rencontrer ou que vous vous rencontrez dans les magazines. Non, c'est véritablement cette personne juste à côté de vous. Et, et donc, euh, ces mentors peuvent nous donner de bons conseils. Par exemple, six mois avant la création de l'entreprise. Peut-être cette personne peut vous fournir un prêt ou fournir des employés. Peut-être cette personne peut vous trouver un cofondateur. Et si vous posez ces questions dans un environnement où les femmes viennent de prendre cette décision de créer une entreprise, eh bien, ça, ce sont vos meilleures chances de réussite. Je vous encourage de vous constituer en réseau. Il y a beaucoup d'excellentes ressources en matière de réseau chez vous. Par exemple, il y a les chambres de commerce, mais il y a aussi beaucoup de ressources en ligne. Il y a deux groupes qui sont formidables, qui vous permettent de vous connecter avec d'autres. Par exemple, ignorectiondementora.org et également... Chez alice.com, vous pouvez également vous inscrire et découvrir d'excellents mentors. Je vous encourage vivement, quel que soit votre niveau d'être totalement submergé, vous encourage effectivement de réfléchir, chercher un mentor pour votre vie, pour votre entreprise. Même si c'est votre ami qui est assis juste à gauche de vous, Elisabeth, c'est un très bon conseil. En fait, effectivement, 75 de réussite supérieure pour les femmes entrepreneurs qui ont accès à une organisation commerciale ou ont accès à des mentors. Très bon conseil. Charity, votre entreprise a 23 gammes de produits qui fournissent les clients au Ghana et qui exportent vers l'Europe. Pouvez-vous parler brièvement de votre processus pour obtenir les capitaux nécessaires pour lancer et développer l'entreprise? Et quel conseil voudriez-vous prodiguer auprès d'autres femmes qui cherchent à financer leur entreprise à leur phase initiale de lancement Merci pour cette occasion. Effectivement, nous avons 23 gammes de produits. Il s'agit de trouver les bons produits de base. Les... Ça, c'est mon principal défi parce que généralement, il faut s'adresser aux agriculteurs et travailler avec eux. Bien que je n'ai que 25 employés directs, mais indirectement, j'ai des centaines d'agriculteurs qui me fournissent et qui me conseillent. Et je me concentre surtout sur les femmes agricultrices parce qu'il est beaucoup plus facile de travailler avec les femmes. Elles sont loyales. Elle vous aide au travail, contrairement aux hommes, parce que dès qu'ils voient de l'argent, ils changent d'avis. Oui, c'est laborieux. Parfois, je dois tout abandonner, visiter un village et trouver les bonnes matières premières dont il me faut pour mes produits. Et parfois, les gens euh, euh, ne vous intéresse pas. Vous cherchez les tendances euh, et vous obtenez les choses dont vous pensez avoir besoin. Mais grâce à l'aide et à la participation et grâce aux bons encouragements, eh bien, ces femmes des villages, euh, elles s'organisent et elles font du très bon travail. Et bien sûr, le défi, elles vous disent, écoutez, on fait les choses de cette manière depuis toujours, et ça la continue. Mais euh, il y a des choses qu'il faut faire pour pouvoir euh, commercialiser, lancer le produit. Et si vous n'avez pas la bonne formule dès le début, et si vous ne réussissez pas dès le début, eh bien, vous devez euh, avoir des questions de taxes et de fisc, mais ce qu'il faut obtenir, c'est les bonnes matières premières. Mais il faut trouver la bonne formule. Il faut faire étudier le terrain et vous devez travailler à, à très bas coût et bien gérer votre argent. Je ne crois pas que que l'accès aux capitaux soit un problème parce que j'ai pu trouver de l'argent moi-même. Mais ce qu'il faut ce qui compte c'est trouver les personnes idoines et les bonnes matières premières et savoir ce que fait tout un chacun pour trouver la bonne formule. Oui, excellent point de vue. Et ça, c'est vraiment le point de vue d'une femme de terrain au quotidien. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Non, il faut trouver les bons produits, les bonnes personnes et ensuite l'argent vous trouvera. Voilà la conclusion que je tire de votre expérience commerciale. Heureux de vous revoir de ce côté de l'Atlantique, en quelque sorte, où je me trouve. Votre entreprise est passée de 25 employés à 105 employés. Et vous, vous avez fait une expansion, vous aviez des magasins au Ghana et maintenant vous êtes présent dans plusieurs pays du continent. Parlez-nous de la montée en puissance de votre entreprise, ce qui a réussi et dites-nous quels ont été les problèmes, les échecs en cours de route. Oui, merci beaucoup et très heureuse de vous revoir. Eh bien, euh, comment commencer Bon. La bonne chose à faire, c'est de se constituer en réseau. Et pour euh, avoir une expansion, il faudrait s'adresser aux gens que l'on connaît. Peut-être y avait-il un, un ami qui avait un magasin dans sa maison qui était prêt à vous prêter ce local à bon prix. Et ensuite, il y a un échéancier euh, du loyer. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un réseau. Les femmes se forment en réseau. Par exemple, il y a vos, vos propriétaires euh, qui sont parmi vos amis et c'est comme ça que l'on fait en expansion. Lorsque nous sommes allés en Sierra Leone, c'est grâce à, à une amie un juge et c'est comme ça que j'ai pu ouvrir mon magasin en Sierra Leone. Elle m'a dit, il faudrait que vous veniez ici, on le fera gratuitement. Idem au Ghana, c'était gratuit, idem pour la Gambie. Donc c'est une question de réseau. C'est comme ça que l'on a fait cette montée en puissance de nos magasins. Et puis, nous sommes passés de 25 à 105 employés eh bien, nous avons procédé à une ouverture. Je sais que nous, les femmes en Afrique, nous n'aimons pas que d'autres se joignent à notre entreprise. Alors, pour faire une montée en puissance à grande échelle, on ne peut pas le faire tout seul. Si vous voulez aller loin, il faut travailler avec d'autres personnes. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Alors, euh, il faut avoir un réseau pour cette expansion. Et par exemple, il y a des possibilités de joint venture pour faire justement cette expansion. Pour que ma maison, mon entreprise, puisse faire cette montée en puissance, il faut ouvrir son cœur vers d'autres personnes. Oui, effectivement, y, nous avons payé certaines personnes, des gens qui ne me connaissaient même pas et qui ont pris mon argent. Et pourtant, j'ai pu avoir les magasins, j'ai envoyé des produits à certaines personnes qui ne payaient pas. Avec ma mère, nous nous sommes disputés et ce n'était pas facile. Il y a des gens qui vous abandonnent au milieu du guet. Et Par exemple, vous avez des problèmes en cours de route. Et bien que nous avions des amis, mais ces euh, gens n'étaient utiles qu'en tant qu'amis. Mais il y a aussi des gens qui, avec lesquels vous signez des contrats d'affaires. Et ensuite, il y a ce document qui est juridiquement contraignant. Et voilà certains des défis que j'ai connus. Mais il faut toujours avoir quelqu'un à qui parler, sur penchés Et il y aura cette personne qui vous trouvera la bonne formule au bon moment pour vous aider à vous sortir de ce problème. Effectivement, une montée en puissance peut être très difficile parfois, si vous voulez, mais ça en vaut la peine en fin de compte. Oui, formidable en tant que conseil. Oui, vous nous avez donné ces conseils directement, vous qui êtes sur le front, le mentorat et les réseaux, la mobilisation de capitaux, la montée en puissance de l'entreprise. Mais ce que vous avez également dit, vous avez parlé du pouvoir, de la puissance, de l'importance des gens, de l'importance d'avoir de très bons produits et aussi l'ingrédient clé de la réussite, vous me dites tous les trois, c'est la persévérance. Je pense, par conséquent, il faut évidemment tenir compte de vos propos. Permettez-moi de partager un peu d'informations. De, de, une étude de Mastercard de mars de cette année révèle que plus de 46 des entreprises au Ghana sont détenues par des femmes, ce qui fait du Ghana le pays qui a le plus haut pourcentage de femmes chefs d'entreprise à l'échelle mondiale. Ça, c'est très impressionnant et un signe de l'impact très fort qu'ont les femmes entrepreneurs dans l'économie du pays. Nous sommes heureux d'inviter un groupe d'entrepreneurs du Ghana à l'ambassade des États-Unis à Ghana aujourd'hui, à Kwaba, Cela veut dire bienvenue. Je suis Néomi, je suis l'attaché de presse de l'ambassade. Merci de nous fournir cette occasion d'être l'ambassade pilote pour cette formidable discussion. Il y a des gens qui participent au réseau YALI, il y a également des gens du réseau du Ghana, il y a également des participantes de AWEP. Donc, nous sommes très heureuses d'être avec vous aujourd'hui. Petit décalage. Est-ce que les... il y a des questions de la part des participantes Oui, effectivement, nous avons une première question à vous poser. Je m'appelle Dorothée. Je suis chef d'entreprise et nous produisons des boissons locales. Quels sont les principaux enjeux pour les entreprises des femmes au Ghana et en Afrique C'est une question très spécifique. Je crois que Charity vient de nous communiquer son expérience. Peut-être pourriez-vous nous fournir votre point de vue par rapport à Dorothy Oui, bien sûr. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une question d'argent. Pour créer une entreprise, ce qu'il y a de mieux, c'est mobiliser de l'argent de la part des amis, de la famille surtout, et ensuite, vous trouvez une piste pour mobiliser de l'argent. Donc, la constitution d'un réseau, c'est la toute première chose. Et si vous ne pouvez pas obtenir de crédit, eh bien, plus tard, vous pourrez fournir toute la documentation nécessaire pour ce faire. Et quand vous vous adressez à une banque, tout le monde, personne ne vous donnera d'argent si vous, ils ne connaissent pas votre raison sociale, votre raison d'être. Vous devez prouver un bilan des antécédents pour obtenir de l'argent. Ça, c'est l'élément clé. Mais les principaux problèmes que nous avons connus... sont d'ordre social ou politique. Au Ghana, vous pouvez vous adresser à une banque aujourd'hui même. Et, mais le problème, c'est le, le taux d'intérêt qui est supérieur. Ça, ça change toutes les cinq minutes. Ça, comme, le principal défi, c'est pour des femmes telles que nous. Et parfois, nous refusons de répondre à des, des, des directives. Donc, euh, il y a beaucoup de choses, surtout pour une femme. Si vous tombez en, devenez enceinte, même si vous êtes engagée, tout change. Vous devenez enceinte, les choses changent. Et la, les, la donne est totalement bouleversée. De mon point de vue, je ne suis pas timide pour demander de l'aide. Je connais tant de monde, j'appelle telle ou telle personne, Et je demande à des gens de me rendre des services, je dis à un tel, allez au marché pour moi pour, parce que je suis très occupé. Donc ne soyez pas timide, euh, vous n'êtes pas superwoman, ne faites pas toutes les corvées domestiques, ne vous occupez pas toute seule de votre mari, non, donc demandez de l'aide, trouvez les bonnes personnes dans votre entourage pour faire toutes ces choses. Oui, très bonne réponse, Charity. Une très importante question, une très bonne réponse qui nous rappelle l'importance du mentorat et des réseaux pour les femmes. Et c'est justement la réponse numéro une. Oui, la persévérance, ça compte, mais un, il faut avoir un environnement propice et avoir la chance de pouvoir parler à d'autres personnes, leur demander de l'aide, du soutien. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Merci de nous avoir fait part de ce point de vue. Très bonne question. Le Ghana, Naomi, pouvez-vous nous donner davantage? Y d'autres questions? Oui, bonjour. Je suis chef d'entreprise de produits de beauté. Je suis aussi étudiante. Ma question est la suivante. Si l'entreprise ne marche pas, Comment peut-on savoir lorsqu'il faut abandonner, laisser tomber Oui, très bonne question, très spécifique, et ce n'est pas une question compliquée. Et vu que vous êtes chef d'une entreprise de produits de beauté, et également Alfred Desanne est justement dans le domaine de la mode, non seulement au Ghana, et Adjo qui a fait une implantation sur tout le continent, comment peut-on savoir lorsqu'il faut Laissez tomber, s'arrêtez. Parlez-nous de votre propre expérience en tant que chef d'entreprise. Eh bien, moi, je dirais qu'il faut analyser les chiffres. Par exemple, votre gamme de produits de beauté identifie les produits qui se vendent bien et ceux qui se vendent mal. Par exemple, j'utilisais mes produits de mode... Et je vends plus de vêtements pour hommes que pour femmes. Et je veux également produire des vêtements pour femmes et pour enfants, c'est ma spécialité, mais il faut analyser les chiffres. Et quels sont les résultats de tous les magasins Qu'est-ce qui se vend le plus rapidement Voilà ce qui avance le plus vite. Et j'augmente certaines quantités, j'en réduis d'autres. Et ensuite, je trouve un équilibre. Et de plus, si vous aimez les produits de beauté, mais si vous ne produisez pas, vous pas de bons produits de beauté, eh bien, il faut faire le constat. Par exemple, le maquillage. Moi, je ne connais pas tous les éléments de ce, de ce domaine. Mais si vous voulez faire quelque chose en tant que passe-temps, en tant que violon d'encre, mais si vous n'avez pas tous les détails afférents à la production d'un très bon produit, eh bien, ce n'est pas une bonne chose. Et dans le monde de la mode, comme ma mère l'a dit, je suis, moi, le chef d'entreprise. Ce n'est pas moi qui va faire euh, tous les patrons. Moi, je ne sais pas gagner de l'argent et faire le marketing des produits de ma mère. Moi, je travaille sur ce que je connais. Par exemple, si j'ai l'impression qu'un qu vêtement a l'air très élégant, peut-être se vendra-t-il très mal. Et donc, il faut trouver le bon créneau commercial qui vous conviendra le mieux. Oui, ce sont de très bons conseils à Joe la question quant à savoir quand est-ce qu'on s'arrête, et ça doit être également poussé par les éléments de données. Il faut avoir des données qui sous-tendent ces décisions. Comme vous l'avez dit, il ne sert pas de s'arrêter ou de démarrer. C'est quand faire ce pivot, quand prendre des décisions pour basculer, pour s'orienter dans un cap différent. Mais au cœur de votre réponse, il y a euh, la connaissance de ses compétences, des choses pour lesquelles on est bien qualifié, ce que l'on sait très bien faire, et ensuite recruter du talent, du Soutien de la part de personnes qui vous permettront de faire davantage. Excellente question, excellente, très pratique et de très bonnes réponses. Passons maintenant aux questions qui nous viennent de la section des commentaires ou, les questions, ou de la part de ceux qui nous suivent sur Twitter avec le hashtag Women Entrepreneurs. La première question nous vient de d'Elise au Centre américain d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Elle nous demande, ma question est la suivante, elle est pour Elisabeth, est-ce que votre plateforme Alice.com est-elle adaptée à l'usage dans les pays d'Afrique Si c'est le cas, comment puis-je m'y connecter Dans le cas contraire, pensez-vous, Elibat, pourriez-vous vous associer avec des pays d'Afrique Merci de cette question et j'ai beaucoup apprécié les questions précédentes concernant le moment auquel il faut arrêter. Outre les chiffres, à mon sens, la passion est un autre élément d'importance auquel il faut réfléchir. Si vous n'avez pas de passion pour quelque chose au jour le jour, à mon sens, il faut donc réévaluer vos activités. HelloAlice.com est à la disposition de n'importe qui partout dans le monde. Il y a des ressources de base que tout chef d'entreprise a besoin pour la création et le développement de son entreprise. On parle de planification, d'acquisition de la clientèle, entre autres choses. C'est donc utile où que vous soyez. Mais les ressources localisées sont bien entendu les ressources les plus importantes. Et nous sommes fiers de dire que nous nous implantons un peu partout dans le monde. Et j'ai travaillé en Afrique pendant dix ans, et je suis fière de dire que nous travaillons euh, dur chaque jour pour obtenir des ressources locales. Où que vous soyez dans le monde, cependant, euh, je sais que nous avons des amis au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Togo, en Afrique du Sud. Je vous conseille de vous connecter sur eloalice.com et à ce moment-là, nous allons vous demander de nous parler de votre entreprise on va vous envoyer les ressources qui vous conviennent le mieux en fonction. Alors, connectez-vous et demandez-nous ce dont vous avez besoin. On adore également recevoir des retours d'informations et des conseils. Merci Elisabeth, c'était formidable. Autre question. La question est la suivante. À votre sens, quels sont les défis particuliers des femmes entrepreneurs et comment est-ce que vous, vous avez pu les surmonter lors de la création de votre entreprise Quand vous avez été euh, entrepreneur résidente chez Dell et ensuite à la fondation de l'ONU, vous avez été entrepreneur depuis toujours. Alors parlez-nous parlez de ce que euh, vous pensez de cela à mon sens, il y a deux défis particulièrement importants pour les femmes. Tout d'abord, le temps. Je ne connais aucune femme qui puisse dire, moi j'ai tellement de temps, je ne sais pas quoi en faire. On a toute tendance à manquer de temps. Les femmes, quelle que soit leur situation, ont tendance à s'occuper d'autres personnes, que ce soit des personnes âgées ou des enfants. Euh, la plupart des créatrices d'entreprises étaient employées ailleurs au même moment. Donc, nous arrivons à faire davantage de choses avec moins de ressources. Je recommande toujours aux femmes d'utiliser le maximum d'outils euh, numériques pour la création d'entreprises pour une meilleure efficacité. Je suis tout à fait d'accord avec nos amis au Ghana qui euh, nous parlent euh, de demander de l'aide à nos amis. Moi aussi, j'ai deux enfants et c'est un gros problème, la garde des enfants. Il est très difficile de jongler entre cela et euh, son entreprise. Et je m'occupe également de ma mère. Donc, il faut utiliser des outils qui vous permettent d'être plus efficace. Vous devez avoir une équipe au top qui vous entoure. Et deuxièmement, le, les capitaux, que ce soit aux États-Unis, au Ghana ou, quoi que ce soit, ou ailleurs. L'accès au capitaux, c'est très, très difficile pour tous les créateurs d'entreprises. Et c'est peut-être surprenant, mais aux États-Unis, nous sommes les derniers au monde en termes d'accès au financement pour les femmes. Nous recevons à peine 2% des financements capital risque. Je vois vos réactions et c'est étonnant, n'est-ce pas Partout dans le monde, les entrepreneurs, femmes, ont tendance à dire que c'est un problème, qu'il s'agit de l'accès au crédit ou de la gestion du capital ou de l'obtention de fonds de la part de la famille ou des amis. Je vous encourage donc, vous les femmes entrepreneurs, à réfléchir au capital le plus possible et le meilleur capital à mon sens, et le capital qui vient de vos clients. Comme l'a dit notre ami au Ghana, donc essayez de faire des bénéfices le plus rapidement possible, mais donc c'est la gestion du temps et la gestion des finances qui sont les deux aspects les plus importants euh, pour les femmes créatrices d'entreprises. Très bien. Il y a trois choses à retirer de cela la gestion du temps la constitution d'une équipe avec vos employés, vos amis, votre famille, et troisièmement, une concentration sur les outils, donc le temps, les équipes et les outils. Passons à une autre question en ligne qui nous vient de Yaoundé, au Cameroun. La question est la suivante. Comment savoir que c'est le bon moment de passer à l'échelle supérieure Adjon vous a posé la question de savoir quand est-ce que vous devez arrêter, quand est-ce que vous devez changer. Et là, qu'en est-il de la croissance J'aimerais savoir comment votre croissance s'est passée. Je sais que vous avez eu de l'aide euh, de la Fondation pour le développement en Afrique. Alors quand est-ce que vous prenez cette décision donc, de passer à l'échelle supérieure en termes de production ou, ou autre C'est quand vous avez beaucoup de travail, c'est le bon moment de le faire, que vous avez beaucoup de clients et vous savez que vous avez besoin davantage d'employés et que vous avez besoin d'élargir vos installations et d'ajouter d'autres personnes à votre équipe. Vous ne pouvez plus gérer les choses vous-même et euh, vous n'avez plus suffisamment de temps. C'est le moment donc de passer à l'échelle supérieure. Et, Beaucoup euh, de, de vos cli de, de clients souhaitent euh, travailler avec des entreprises de taille moyenne ou de grosses entreprises. Alors, moi, je réfléchis toujours à, à l'horizon euh, dans deux ans, dans cinq ans, où est-ce que je veux me trouver Donc, si vous avez les objectifs qui sont consignés par écrit et que vous avez également une clientèle, euh, des clients qui commandent de grosses quantités et que vous n'avez qu'une petite équipe, et bien vous savez que c'est le moment d'embaucher davantage pour pouvoir répondre aux exigences des clients. Cela se fait par étapes, de manière graduelle. Vous devez pouvoir donc élargir vos capacités pour pouvoir ajouter d'autres clients à votre clientèle. Si vous travaillez bien, le bouche à oreille fonctionne et vous finissez par avoir des commandes supplémentaires de nouveaux clients. Et c'est le bon moment donc d'élargir vos activités et de passer à l'échelle supérieure. Vous aussi avez quelque chose à dire là-dessus à commenter sur ce point également. Mais il y a une autre question. Comment Pardon. En leur disant qu'elle... Femme et innovatrice. On n'encourage pas nécessairement l'entrepreneur. Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez mais il faut tout simplement s'y donner à fond. Comme je l'ai dit précédemment, il faut avoir un entourage qui convient à vos activités. Quelle est la différence entre moi et Adjo, ou euh, la personne qui est assise derrière moi C'est euh, mes amis et euh, mes lectures. Vous rencontrez des gens sur les réseaux sociaux, vous rencontrez des gens tous les jours et vous essayez de voir quelle personne va pouvoir vous aider pour votre travail. Personne ne fait jamais rien sans un intérêt propre. Nous sommes égoïstes comme cela. Donc il faut essayer de voir... Ce que vous pouvez gagner, c'est la première chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose que d'être égoïste, parce que vous voulez les meilleures choses pour vous-même. Alors, vos enfants, vous savez qu'il y en a qui euh, savent s'exprimer euh, sans hésitation. Mon, mon petit garçon de 3 ans s'exprime, euh, s'affirme encore plus que moi quand j'avais 7 ans. Alors, moi j'ai trouvé une nounou qui sait parler à mon fils de 3 ans. Elle sait parler à mes enfants et donc vous pouvez avoir vos enfants, les élever comme vous le, le souhaitez et être entrepreneur. Vous ne pouvez pas tout faire, il faut demander de l'aide. Il faut trouver les gens qui conviennent à ce que vous souhaitez faire. Très bonne réponse d'une femme qui est mère, innovatrice, entrepreneur. Donc une très bonne perspective de première main. Il y a une question qui nous vient du Bénin et elle est la suivante. Quelles stratégies doivent être mises en œuvre pour assurer la pérennité des activités d'une entreprise C'est une question qui... Euh pertinente pour Charity, pour ce qui est de la pérennité, de la durabilité dans le domaine de l'alimentation ou alors euh, dans le domaine de la mode. Oui, on aime bien manger et bien s'habiller donc vous pouvez toutes les deux parler de ces deux questions. Mais je vais passer la parole à Elisabeth parce qu'Elisabeth a vu de ses propres yeux ce qui se passe dans diverses entreprises de par le monde. Et alors, à votre avis, quelles stratégies peuvent être employées pour euh, assurer la pérennité des entreprises. Cela peut venir donc de votre expérience pro professionnelle ou personnelle ou de Hello Alice. Les entrepreneurs à succès ont toujours une longueur d'avance. On est parfois très occupé par les petits détails du jour le jour, mais le fait de voir les choses euh, sur trois ans, sur six ans, sur un an, c'est essentiel. Moi, il m'arrive donc de réfléchir au flux de trésorerie de ce mois-ci, euh, aux recettes, euh, aux salaires, mais il faut également que je prenne le temps de réfléchir à la planification financière sur une période de six mois. Particulièrement pour le PDG, il est important de réfléchir au flux de trésorerie et aux finances sur une période d'un an, eh bien cela peut me, me mener à développer de nouvelles relations au cas où je perde un client. Et d'un autre côté, quand vous posez la question euh, quant au passage à et supérieur, eh généralement, ce n'est pas quelque chose qui arrive au moment où vous vous y attendez. Est-ce que vous aurez les capitaux nécessaires pour le faire au moment propice Chaque semaine, il faut essayer de faire des prévisions de la situation financière sur une période de un, an, trois mois, et, pardon, un mois, trois mois et un an. Si vous êtes une entreprise unipersonnelle, c'est le cas tout aussi bien que si vous avez 200 employés. Il faut toujours prendre le temps de réfléchir à la situation euh, financière. Pour moi, c'est la voie vers la pérennité. Deuxièmement, euh, l'équipe. Personne n'est suffisamment polyvalent. Même s'il si, euh, y a des femmes très talentueuses ici, euh, je les admire, mais elles seront peut-être d'accord avec moi quand je dirai que nous avons tous... Euh, des points faibles et les entreprises les plus pérennes sont celles qui lors de l'encroissance continuent à embaucher des gens qui euh, vous dépassent dans certains domaines, par exemple dans le domaine de la stratégie. Donc il faut toujours s'intéresser donc aux finances dans la durée, mais aussi embaucher les meilleures personnes possibles. C'est formidable, Elisabeth. Oui, il se faut concentrer sur les finances aussi bien au jour le jour, mais aussi sur les prévisions à long terme et embaucher des gens qui ont des compétences diversifiées pour vous aider à bien travailler au jour le jour, mais également à bien travailler à l'avenir. On retourne au Ghana pour prendre d'autres questions euh, du public présent à l'ambassade. Naomi Bonsoir. Je suis PDG fondatrice de ma société. Je suis membre de la WEP. Quels sont les éléments essentiels lorsque vous constituez votre marque Les femmes qui sont à vos comtés euh, en savent beaucoup sur la constitution de marque. Entre Charity et Adjo, ce sont des super femmes. Mais Adjo, euh, je vais vous passer la parole sur cette question concernant la constitution de marque. Qu'en pensez-vous Et vous pouvez aller un peu plus loin. Sur cette question de la constitution de marque. Merci. Pour constituer votre marque, avant toute chose, vous devez l'aimer et vous devez la montrer, faire en sorte que vos amis et vos proches l'apprécient également. Vous commencez par votre cercle de proches immédiats qui porte votre marque, qui vous permet de projeter la marque. Et Si vous voulez ensuite passer sur les réseaux sociaux, il y a des outils visuels. Et il faut utiliser des services professionnels. Il faut que vous ayez euh, des supports visuels professionnels. Il faut que ce soit bien fait. Euh, les dessins, par exemple, les croquis, doivent être bien faits ou alors les photos doivent être bonnes euh, sur votre page Facebook ou autre. Ce n'est pas forcément quelque chose de très cher. Vous pouvez prendre de très belles photos et utiliser des sous-titres bien réfléchis. Et de temps à autre, vous pouvez aussi donner des cadeaux aux gens. Ça permet de susciter l'intérêt pour votre marque. Ensuite, vous devez également savoir qui est-ce que vous ciblez avec votre marque. Est-ce que c'est la tranche d'âge de 18 à 25 ans ou de 30 à 40 ans Il faut réfléchir à ce que vous vendez et au marché cible. La marque ne sera pas aimée de tous. vous avez des catégories d'âge qui achètent euh, qui font leurs courses chez H&M et d'autres catégories d'âge qui vont faire leurs courses chez Marks Spencer vous pouvez faire tout ce que vous voulez les jeunes ne vont pas aller chez Marks Spencer et vice-versa donc il faut réfléchir à cela très bon conseil pour les catégories produits et mode dans le domaine agricole et alimentaire qu'en est-il Ce que vous faites représente la personne que vous êtes. Bien que je sois dans le domaine de l'alimentation. J'aime que les gens me disent que je suis bien habillée, que je suis belle. Toute cette énergie est canalisée dans ce que je fais. Nous faisons dans l'excellence et dans l'expérience. Moi, je vends des œufs. Quand vous achetez des œufs, je vous garantis qu'ils sont frais et propres. Vous savez quand ils sont bons à consommer. Je peux vous garantir également que si les œufs ne vous conviennent pas, je pourrais vous en donner une autre douzaine. C'est ma marque. Quand les gens achètent ma marque, ils doivent voir le reflet de Charity. C'est vous d'abord et ensuite le produit qui vient en deuxième position. Quand les gens achètent mon produit, ils ne sont pas en mesure de savoir si ça a été fait au Ghana. Eh bien, moi, je fais beaucoup d'efforts pour que l'emballage soit beau. Si vous essayez de convaincre quelqu'un que vous êtes une bonne personne euh, pendant 15 minutes, eh bien, ça ne, sert à, ça ne sert à rien si vous êtes vraiment bien habillé, vous vous présentez bien. Il est important d'avoir une bonne présentation. Les gens sont plus réceptifs quand vous avez une bonne présentation. Présentez-vous bien et les gens vous prennent au sérieux. Nous sommes tous d'accord. C'est de très bons conseils, d'excellents conseils. La constitution d'une marque commence par le créateur, l'entrepreneur et son investissement dans le produit. Mais je dois dire que Charity, euh, la prochaine fois que je vais acheter des œufs, je vais demander si ces œufs sont... Excellent, parce qu'en anglais, les œufs, ça se dit egg, donc vous voyez le jeu de mots. Excellent. Y a-t-il d'autres questions à Accra Allez-y. Nous produisons, ma société produit euh, de la lessive. pour euh, le domaine de l'hôtellerie. Avec la croissance de nos entreprises, comment est-ce que nous pouvons nous positionner de manière à attirer les financements des banques et d'autres institutions financières Il faut utiliser les services bancaires pour pouvoir avancer. Quand mes enfants me demandent de l'argent, je veux savoir ce qu'ils vont en faire. Donc c'est la même chose. Vous devez tout consigner dans des registres. Et à ce moment-là, quand la banque doit vous octroyer un prêt, vous avez de la documentation à présenter. Demander à une amie qui s'y connaît en comptabilité de travailler sur ces registres. Euh, C'est important d'avoir une documentation à présenter lors d'une demande de prêt de très bons conseils d'une entrepreneur véritable. Donc, comment attirer des capitaux Et eh bien, utilisez les services bancaires et assurez-vous d'avoir des registres. Alors, vous pouvez utiliser l'argent de la famille et les dons philanthropiques et autres, mais il faut commencer au bas de l'échelle bancaire et continuer à avancer. Nous avons d'autres bonnes questions qui nous ont été posées en ligne. Alice au Niger nous pose la question suivante. Est-ce qu'un plan commercial est forcément nécessaire lors de la création d'une entreprise Alors, je pense que c'est une bonne question. Euh, quand vous parlez des prévisions sur cinq ans et des business plans, des plans commerciaux, qu'en est-il Alors, Elisabeth, vous avez certainement euh, vu beaucoup de gens qui sont pleins de bonnes idées et qui pensent que euh, l'argent va... Euh, affluer et que tout va bien fonctionner, mais alors est-ce qu'un plan euh, commercial est important lorsque vous créez une entreprise Alors oui, absolument, c'est très important, mais il n'existe pas de format unique, à mon sens, vous devez consigner vos idées sur papier ou sur votre ordinateur et qu'elles ne restent pas simplement dans votre tête. Parce que la première chose qu'il va falloir faire lorsque vous, vous allez devoir euh, engager quelqu'un, embaucher quelqu'un ou trouver un client, vous allez devoir vendre votre plan commercial. Nous avons beaucoup d'exemples de business plans sur helloalice.com, cependant, ne soyez pas impressionnés par cette tâche. À mon sens, il s'agit tout simplement d'assurer que vos pensées soient organisées, euh, que vous sachiez combien d'argent il vous faut et que vous sachiez l'équipe, que vous connaissiez l'équipe qu'il vous faut, et euh, que vous ayez également des objectifs et des buts en termes euh, donc d'entrée de fonds, euh, de marché ciblé. Il s'agit donc d'organiser vos réflexions. Et on a tendance à créer les choses dans notre tête, parfois même à 3 heures du matin. Mais il faut que cela soit traduit de manière à ce que nous puissions les partager avec les personnes qui doivent s'approprier notre idée. Et encore une fois, il n'existe pas de format unique, mais il est important de consigner ces idées sur papier pour pouvoir les partager de manière qui soit compréhensible pour les autres. C'est très important. Excellente réponse et euh, question de très grande importance. On entend effectivement souvent cette réponse. Oui, absolument, c'est nécessaire, mais il faut que ce plan corresponde à vos besoins et aux débouchés. Comment travailler avec les entreprises qui sont développées à partir de la base Par exemple, moi j'obtiens mes matières premières auprès de femmes dans des zones rurales et j'aimerais pouvoir travailler avec elles davantage et améliorer euh, leur communauté. Alors j'aimerais partager un petit peu le point de vue de ma fondation. Eh bien, nous parlons euh, de euh, fourniture de financement euh, de démarrage et de donner une voix aux Africains dans leur développement et alors... Cela mène à une chance de réussite et de modification de la vie, d'amélioration de la vie des communautés. Alors, lorsque vous travaillez dans les zones rurales, avec ce genre d'entreprise, il faut se concentrer sur l'appropriation locale de l'activité. Il s'agit de répondre aux demandes et aux besoins locaux pour que ces communautés puissent voir un avantage et une possibilité d'améliorer leur vie. Il s'agit également d'un processus participatif. Euh, S'il s'agit de prestataires de services, il faut que ce soit donc une relation où les bénéfices sont mutuels. Donc c'est le point de vue de notre fondation qui fournit un financement de démarrage. Mais Charity, nous savons que votre entreprise obtient ces matières premières. Vous avez maintenant une centaine de femmes qui vous aident à obtenir les aliments que vous fournissez ensuite à vos clients. Alors comment est-ce que vous arrivez à soutenir ces organisations de base pour le développement économique, par exemple dans les zones rurales, tout en vous assurant d'obtenir les produits dont vous avez besoin pour vos activités Alors, il faut y croire. Et les gens ont tendance à penser que les choses ne peuvent pas changer. Dites aux gens de quoi il s'agit et expliquez la raison pour laquelle il faut adopter votre point de vue. Nous, ce que nous faisons, c'est qu'on veut acheter les matières premières au prix le plus faible, en revendant avec une marge de 100%. Mais si vous allez voir cette femme et vous lui dites que vous voulez telle ou telle chose et que la femme vous répond bah, bah, « c'est comme ça que mes ancêtres ont, ont toujours fait et je vais continuer à le faire comme si », eh bien, payez la femme qui veut répondre à vos exigences davantage. Parce que comme ça, les femmes vont comprendre que si elles répondent à vos besoins, elles sont payées davantage. Donc il ne s'agit pas toujours d'avoir le meilleur prix possible. Il faut expliquer la raison pour laquelle les choses doivent être faites d'une certaine manière. Il y a d'autres avantages que monétaires. Vous pouvez expliquer les avantages au niveau de l'éducation et de la formation. Vous pouvez expliquer qu'elles peuvent gagner davantage d'argent en faisant les choses comme les entrepreneurs le souhaitent. Elles peuvent ensuite, par exemple, se procurer une machine qui leur permet de d'éplucher le manioc. Il faut que ces productrices s'approprient ces services, les services que vous essayez d'obtenir. Si elles pensent qu'il n'y a qu'une seule manière de faire les choses et euh, qu'elles vous disent que ben, vous ne comprenez pas ce que nous faisons, ou alors euh, le goût change si vous utilisez une machine, il faut le faire de manière manuelle, je n'aime pas l'aspect. Enfin, il y a. Mais il faut pourquoi les choses doivent être faites d'une certaine manière. Et cela est possible uniquement par le biais d'exemples. Donc donner des exemples réels, il faut être sur place avec elles et potentiellement leur permettre d'institutionnaliser certaines pratiques. Mais il est important de comprendre leur point de départ. et Il faut travailler avec elles, leur montrer comment ça fonctionne. Et si les choses sont bien faites, elles doivent euh, avoir bon goût, par exemple, donc, euh, pour le manioc. Donc c'est important de montrer à ces personnes comment les nouvelles technologies, les nouveaux outils peuvent améliorer leur vie. Et le fait d'être sur place avec elles est important. Donc il est très important de euh, se mettre à leur niveau au départ. C'est important pour vous en tant qu'entrepreneur, mais c'est également important pour une communauté qui cherche à améliorer sa vie et à se transformer. Donc de très bonnes euh, contributions. Une autre question de Juliette. Donc c'est une question qui nous vient de Juliette qui est au Nigeria. La question est la suivante. Comment est-ce que les femmes chefs d'entreprise peuvent faire en sorte que leurs produits et biens soient acceptés sur les marchés internationaux Et en guise de suivi, UNIS au Togo nous demande comment peut-on faire mettre ces produits à l'essai pour savoir qu'ils satisfont, satisfont les exigences en matière de santé d'exportation. Je sais que vos entreprises sont panafricaines désormais. Alors, comment procéderont on au test des essais de vos produits Comment peut-on veiller à ce que ce soit conforme aux marchés internationaux Qu'avez-vous dû faire pour permettre l'exportation de vos produits Pour ce qui me concerne, moi, j'ai dû inviter des experts techniques internationaux pour visiter et tester mes produits, pour analyser leur qualité, parce que je me suis rendu compte que nous faisions de notre mieux, mais cela ne répondait pas aux normes internationales. Alors, qui peut nous mieux nous informer? Eh bien, ce sont justement les personnes qui travaillent à l'international. Grâce à ça, vous vous rendez compte que cela vous permet de rationaliser vos produits. Et cela répond aux attentes de la clientèle, mais au, au lieu d'éviter des produits invendus, non, c'est préférable d'avoir quelqu'un en amont qui fait des tests et des essais, et ensuite vous êtes prêt à vous attaquer à l'international. Alors moi, j'ai suscité des experts internationaux pour m'aider à développer ma marque pour que cela puisse répondre aux normes internationales. Personnellement, moi, j'ai hâte de pouvoir acheter des œufs excellents ici à Washington. J'espère que vous allez exporter chez nous du. Faut-il faire? Qu'allez-vous devoir faire pour pouvoir. avec les normes et exigences internationales pour effectivement. votre entreprise et vendre vos produits? Malheureusement, parfois, il n'y a pas les normes en vigueur. Comme je l'ai dit, il faut aller... Par exemple, je fais beaucoup de recherches sur Google et j'essaye euh, de m'inspirer des normes qui existent. Je fais des recherches sur des sites internet spécialisés dans l'alimentation qui me disent ce qu'il faut faire. Et il ne faut pas arrondir les angles. Parce que pour l'alimentation, après avoir procédé aux tests ici, mais s'il si y a des tests inopinés aléatoires, eh bien, il faut trouver les bonnes gens. Bon, en fait, il y a deux possibilité peu coûteuse de faire des tests et vous procédez à ces tests vous-même. Parfois, on paye beaucoup d'argent pour externaliser ce travail, mais si vous ne pouvez pas trouver ces moyens ici, vous pouvez faire des recherches sur Google, vous pouvez vendre vos produits quelque part, et on vous demande à quelqu'un d'autre de faire ce travail pour vous. Et si vous n'avez même pas les normes chez vous, Et, mais si vous n'avez pas euh, une instance normative, vous devez trouver les bonnes normes et vous pouvez même aller plus loin. Par exemple, nous faisons tout notre possible pour aider au développement de notre pays, mais si vous ne trouvez pas, il ne faut pas s'arrêter. Quelqu'un euh, nous a demandé quand faut-il s'arrêter, mais nous, on ne s'arrête jamais. Non euh, si vous êtes déçu, vous, vous allez pleurer toute seule. Non, et ensuite vous en remettez, ensuite ça continue. En fait, on ne s'arrête jamais, on continue et on espère de trouver le bon processus qui vous permettra d'obtenir des résultats. Encore une fois, encore une fois, vous nous rappelez de ce mot très important, la persévérance. On ne s'arrête jamais, on n'arrondit jamais les angles. Il faut faire ce travail difficile et trouver les bonnes ressources pour connaître le marché international. Elisabeth, je sais qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Je voudrais très connaître votre point de vue par rapport aux marchés internationaux, l'exportation, les possibilités et les défis que vous envisager du point de vue des exportateurs. Oui, effectivement, un des principaux défis, c'est à quel point les choses changent. Oui, je suis d'accord, il faut se tenir au courant de tout ce qui se passe. Vous pouvez lire tout ce qui est possible, mais je souhaite euh, ajouter à, à une idée. Nous, on a tendance à, à se lancer sur de nouveaux marchés avec des grands produits, avec d'autres sociétés et entreprises. Donc, un moyen de se lancer sur d'autres marchés, c'est de vous associer avec des sociétés beaucoup plus grandes que la vôtre. Par exemple, nous avons lancé Alice en compagnie de Dell Technologies euh, parce que nous étions... Euh, dans le même axe de concentration. Alors, ce que je vous encourage, si vous ciblez un marché, eh bien, identifiez les grosses entreprises de votre pays qui sont présentes également dans cet autre marché et essayez de créer une relation avec ces entreprises et potentiellement, vous pourrez vous lancer sur ces marchés en partenariat avec d'autres entreprises. Vous serez vraiment étonné. Même des très grosses entreprises n'ont toujours pas la possibilité... Euh, parce qu'elles sont trop grandes. Donc, ces grandes entreprises doivent innover. Alors, j'encourage toujours les entrepreneurs à réfléchir à la possibilité de s'associer avec de très, très grandes entreprises. Si vous voulez vous lancer dans un autre pays, si vous voulez lancer d'autres produits, mais. Un avertissement, protégez-vous d'un point de vue juridique par rapport à ce nouvel environnement, mais grâce à cela, vous aurez accès à beaucoup plus de ressources. C'est formidable. De très bons conseils. Merci, Elisabeth. Merci pour tout ce que vous faites pour les femmes entrepreneurs du monde entier. Auprès de Alice, helloalice.com, vous pouvez consulter toutes vos ressources qui sont formidables. Merci, Elisabeth. Retournons à nos spectatrices du Ghana pour une toute dernière question. Nami, vous avez une équipe formidable, merveilleuse de femmes. Est-ce que vous avez une dernière question à nous poser Oui, bonjour. Ma question est la suivante. Quel type de soutien est-ce que le gouvernement des États-Unis peut-il fournir auprès des femmes entrepreneurs en Afrique Oui, très bonne question. Eh bien, merci, merci de nous avoir posé cette question. Eh bien, permettez-moi, en fait, Charity et Adjo, est-ce que vous avez des idées ou des perspectives Avez-vous bénéficié d'un quelconque soutien ou avez-vous connaissance de soutien apporté de diverses manières par le gouvernement américain aux femmes en charge d'entreprise? Bien sûr, bien sûr, moi auprès de ma fondation, j'ai mon propre point de vue, mais pouvez-vous nous dire s'il y a d'autres modalités de soutien qui sont fournies par le gouvernement américain? À Joe ou Charity? Moi, oui, effectivement. Il faut avoir un très bon plan de gestion et comme l'a dit ma collègue, il faut avoir un modèle. Par exemple, il y a cette instance américaine, effectivement le gouvernement américain soutient les femmes en Afrique. Il faut tout simplement se doter d'un bon plan commercial et être passionné et pouvoir leur exprimer cette passion. Et si vous... Euh, vous êtes pris dans le processus, ils seront prêts à vous aider si vous produisez un impact auprès de votre communauté, auprès de la vie des autres. Euh, vous n'êtes pas la seule personne concernée, non. Il faut que cela touche d'autres personnes. Vous n'êtes pas la seule personne qui est allée avancer. Il faut que d'autres personnes avancent avec vous. Et je crois que c'est ce qui intéresse le gouvernement américain. Et il souhaite vous aider pour ce faire. Et surtout, euh, avec le réseau YALI, vous êtes membre de ce réseau, eh bien, vous participez au groupe et, et vous bénéficiez de tout cela. Par exemple, il y a les centres régionaux, et il y a les bourses Mandela et également les prêts Yali. Donc, il y a toutes ces ressources qui sont disponibles et qui peuvent vous aider euh, en tant que chef d'entreprise en Afrique. Euh, je ne suis pas tout à fait sûr parce que je n'ai pas moi-même fait l'expérience d'un quelconque type de soutien du gouvernement américain. Bon, j'ai des expériences, euh, par exemple, d'autres structures. J'ai reçu des dons, il y a d'autres euh, structures de soutien qui m'ont aidé. Mais moi, ce que je peux vous dire, préparez-vous. Vous devez avoir un profil commercial, un plan commercial. Vous devez faire le pitch, donc la promotion de votre entreprise, pour que quelqu'un vous donne de l'argent. Si vous me dites qu'il y a un prêt de quelques milliers de dollars, eh bien, personne ne pourra vous le donner tout de suite. Non mais il faut euh, si quelqu'un est prêt à vous donner ce prêt donc préparez-vous à l'avance en amont et quand la chance se présente eh bien saisissez-la donc euh, des deux mains. Oui, par-dessus tout, ce que je retiens, c'est préparez-vous, quelle que soit l'origine des financements du gouvernement ou ailleurs. Mais effectivement, auprès du gouvernement américain, il y a toutes sortes de programmes, le USAID euh, qui fournit de l'aide pour les femmes chefs d'entreprise en Afrique. Il y a des programmes, YALI, l'initiative des jeunes leaders africains, il y a des départements d'État, avec le programme AWEP, l'entrepreneuriat des femmes. Et de plus en plus, le gouvernement américain, le département d'État, eh bien, nous avons du soutien accru pour l'autonomisation des femmes. Il y a des programmes actuels, mais également de nouveaux programmes qui vont être lancés afin effectivement de concourir aux transformations en cours en Afrique et cela est bien sûr piloté par les femmes en Afrique. Euh, donc euh, euh, maintenez l'écoute de cet espace et, comme dit Charité, que, que l'a dit Chaité, que ce soit le montant du prêt, soyez prêts à préparer votre dossier et montrer ce que vous essayez de faire avec votre entreprise. Cela transformera non seulement vos vies, mais ça créera des emplois, augmentera les revenus, augmentera les, améliorera les vies pour des centaines de personnes sur le continent et je suis sûr qu'il y aura du soutien. Passons maintenant à d'autres questions en ligne. Des questions en ligne. Madame Cissé en Côte d'Ivoire nous pose la question suivante un environnement propice aux affaires est important. Alors comment nous, en tant que femmes chefs d'entreprise, pouvons-nous œuvrer et militer pour une meilleure gouvernance C'est très bonne question et justement vous êtes à l'avant garde du changement, et eh bien justement, le Ghana est le chef de file en matière d'entrepreneuriat des femmes, parce que ce sont les femmes chefs d'entreprise qui aident avec le gouvernement pour effectivement créer des politiques favorables, propices aux entreprises. Charity, vous nous avez un petit peu parlé de cela tout à l'heure, quand il s'agit d'un gouvernement propice ou favorable. Y a-t-il d'autres encouragements pour cette femme chef d'entreprise en Côte d'Ivoire qui veut savoir comment les femmes chefs d'entreprise peuvent militer pour une meilleure gouvernance oui. Eh bien, il faut s'impliquer, il faut s'investir. Quand les gens se réunissent, où qu'ils soient, et si vous entendez qu'ils vont plaider pour la cause des femmes, eh bien impliquez-vous. Il y a beaucoup des jeunes qui viennent me voir, qui viennent pour apprendre, pour faire l'expérience de mon travail, de mon activité. Donc, lorsque les gens se réunissent et s'impliquent... Eh bien, moi, je ne suis pas... Eh bien, moi, je pousse les gens, je les encourage à épouser la cause des femmes. Alors, si vous mutualisez vos ressources, par exemple, si vous apprenez qu'il y a un congrès de femmes, eh bien, cela assure la promotion de la cause des femmes. Eh bien, faites-vous entendre et faites votre contribution à leurs activités, quelles qu'elles soient, car on ne sait jamais. Parce que quand quelque chose se passe, et eh bien, la plupart du temps, peut-être qu'il y a des responsables de l'État, il y aura sûrement quelqu'un sur place qui pourra s'inspirer de vos informations que vous communiquerez. Eh bien, ce sont ces gens qui comptent. Ce sont les gens qui prennent les décisions à haut niveau. Alors, Ensemble, faites-vous entendre, faites entendre la voix des femmes et donc faites-vous toujours entendre. Oui, je voudrais ajouter autre chose. Quel que soit votre secteur d'activité, faites du très bon travail et mettez-vous, impliquez-vous à fond. Comme ça, vous attirez de l'attention. Moi qui ai fait Yali, moi qui ai pu obtenir une. Éducation gratuite pour les femmes défavorisées, parrainées par le gouvernement américain. Eh bien, j'ai attiré l'attention de hauts responsables de l'État qui sont venus voir mon usine, observer mes activités. Donc, il y a des femmes qui essayent d'opérer de, de chemins politiques, mais si vous impactez les vies de votre communauté au niveau local, eh bien... Eh bien, tout responsable de l'État euh, sera interpellé pour voir ce qui se passe et ces gens seront inspirés pour venir vous voir, apprendre auprès de vous et pour voir comment vous, on peut mieux faire. Quelle que soit votre activité, faites du bon travail. Vous, vous pouvez parler aux responsables de l'État, mais au niveau de la base, cela se propagera. Votre nom sera connu, sera diffusé. Et ensuite, les gens euh, seront interpellés. Et, et il y a des mentors qui avaient une grosse usine en Ghana qui produit des T-shirts et des, qui avaient des milliers d'employés. Eh bien, quelle que soit votre activité en matière d'emploi, eh bien, cette personne, chef d'entreprise, est invitée aux réunions. Si vous avez beaucoup d'employés, si vous impactez beaucoup de vie, eh bien, les gens vont vous inviter aux discussions. Alors, Entamez votre travail, faites du bon travail, élargissez vos activités et ensuite vous serez invité autour de la table. De très bons conseils pour une question difficile. Effectivement, un environnement favorable aux entreprises de manière générale en Afrique, c'est un défi parfois, mais les choses s'améliorent aussi. Mais il faut véritablement donner des conseils pratiques aux femmes. Soyez présentes, présentez-vous, montrez-vous, faites-vous entendre. Constituez-vous en tant qu'excellent exemple parce que vous pourrez effectivement servir d'exemple, surtout durant cette étape, durant cette phase. Par exemple, une femme euh, chef d'entreprise qui a une usine qui emploie des milliers de personnes, eh bien, les responsables de l'État vous ont, vous écouteront. Par exemple, vous êtes un, un, un grand chef d'entreprise dans votre pays, eh bien, les gens vous écouteront, vous serez un exemple. Soyez présente et faites-vous entendre, et cela a clairement un impact sur l'environnement favorable pour les entreprises et cela vous permettra d'encourager d'autres femmes. Merci pour ce point de vue, non seulement du Ghana, mais qui peut être utilisé dans le monde entier pour les entreprises. Nous avons une toute dernière question. Plusieurs spectateurs nous ont demandé comment est-ce que les femmes chefs d'entreprise peuvent trouver des mentors et élargir leur réseau professionnel. Elisabeth Gore s'engage à faire cela grâce à son site helloalice.com. Ça, ça constitue un des moyens, c'est un acteur. Mais Adjo et Charity, que diriez-vous Les femmes chefs d'entreprise africaines ont besoin de mentors. Comment trouvent-elles des mentors Comment peuvent-elles élargir le réseau professionnel À quel réseau est-ce que vous adhérez vous-même Merci. Moi, je dis qu'il faut adhérer à des associations professionnelles, où que vous vous trouviez, par exemple, moi, je suis membre d'une association euh, du métier, donc de la confession à grande échelle, trouvez des associations professionnelles, participez aux réunions, interagissez, et ensuite, là, vous trouverez des mentors. Alors, pour moi, être membre de l'association, j'ai trouvé une femme qui avait la plus grosse usine de l'USA, usin avec des milliers d'employés. Je discute avec elle tous les mois et elle m'encourage. Elle veut même que des gens encore plus jeunes fassent la même chose qu'elle, 100 fois plus. Alors, ce que je lui dis, je lui parle de mes rêves. Elle me dit, oui, c'est possible. Elle a fait la même chose. Bien que son entreprise était petite au début, donc elle a des milliers d'employés maintenant. Donc, que tout est possible. Il faut adhérer à des associations professionnelles basées sur votre secteur des votre filière. Et là, vous trouverez des mentors. Parfois, vous allez en ligne, comme sur Hello Alice, vous trouvez une personne, peut-être qui n'est pas dans votre même secteur, mais qui pourra vous encourager. Et ensuite, vous pousse, vous encourage à faire le nécessaire. Trouvez, recherchez ces personnes, vous les trouverez. Euh, si vous euh, cherchez, vous trouverez ces personnes, et ensuite, adhérez. Et justement, la, la personne qui est assise à côté de moi, c'est mon mentor, parce qu'elle me donne beaucoup de très, bons de très bons conseils, et je me connecte avec des gens à divers niveaux. Il y a des gens avec lesquels je ne parle pas de religion, parce que c'est une question sensible, euh, de, donc il faut trouver un terrain neutre pour parler aux gens, pour faire en sorte qu'ils vous écoutent. On pourrait parler de chaussures et dire à quelqu'un « Oh, vous avez de très bonnes chaussures », et cela lance une conversation. Par exemple, si quelqu'un est ternu, je dis « À vos souhaits poliment », et donc ça, ça lance une conversation. Par exemple, sur les réseaux sociaux. Lorsque les gens font de bons commentaires, eh bien, vous les remerciez, vous dites merci, et ensuite, vous pouvez vérifier si la personne a, a, a, a accusé réception de vos remerciements. Et là, ça lance une discussion. Et, et le meilleur moyen, c'est les réseaux sociaux. Et, et si les gens se soucient de vous, s'intéressent à vous, et là, je peux rencontrer les gens tout simplement sur Facebook. Par exemple, je vois quelque chose qui m'intéresse, quelqu'un qui dit, « Ah, vous avez l'air formidable, je vous adore. » Eh bien... Tout le monde adore recevoir de très bons compliments, surtout les femmes, parce que moi j'adore les chaussures, les souliers. Moi je suis accro des chaussures, donc si vous me dites que j'ai de très belles chaussures, bien sûr, sans aucun doute, vous serez mon ami, vous comprenez alors, par exemple, si je dis à quelqu'un, vous avez des lunettes formidables, j'adore vos lunettes, eh bien, c'est très efficace et cette personne deviendra votre amie, cette personne vous adorera, se souciera de vous. Par exemple, il veut même vous envoyer des cadeaux pour les anniversaires de vos enfants. Il y a toutes sortes de moyens d'établir le contact et ils il se sentent partie prenante de votre travail et ils partagent avec vous. Voilà, tout à fait. Elisabeth Gore nous a dit, donc, regardez à gauche, regardez à droite, c'est ça votre réseau, ce sont là vos mentors, ce sont ces personnes qui vous inspireront. Moi, je dirais que vous deux, ainsi qu'Elisabeth, allez en... faire office de mentor pour des milliers de femmes qui ont participé, des femmes en... chefs d'entreprise qui ont participé à notre émission d'aujourd'hui. Donc, euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux, soyez prêts aux transformations qui vont avoir lieu à mesure que votre parcours, votre vécu a été diffusé à l'échelle mondiale. Il ne nous reste presque plus de temps. Merci beaucoup pour vos questions formidables. Nous avons couvert énormément de sujets aujourd'hui. J'espère que nos spectateurs vont continuer de s'impliquer sur ces dossiers importants, Charity, en guise de conclusion. Avez-vous des... Euh, réflexion finale, oui. Oui, en effet, j'ai quelques réflexions de conclusion. Oui, je voudrais que tout le monde ici présent apprécie ce que l'on a. Donc, suivez les processus. Faites une multiplication de 1, de 2 à 4. Si quelqu'un vous donne de l'argent pour créer une entreprise, Et, mais s'il y a des gens qui ne sont, sont peut-être pas vos amis, ou sont, parce qu'il y a des requins dans tous les secteurs, donc il faut aller petit à petit, étape par étape, et donc suivez le processus, commencez petit au début, et faites une progression graduelle, petit à petit. Faites une... Expansion graduelle. Par exemple, pour certains produits, les gens veulent vous voir étant impliqués. Si les gens voient que vous faites du bon travail, eh bien, les personnes qui comptent, idoines, vous trouveront au bon moment. Oui, je crois que ma collègue a tout dit, mais moi je dirais aussi que parfois, Euh, certains entrepreneurs veulent toujours recommencer à partir de zéro, et, mais il y a d'autres entrepreneurs qui peuvent capitaliser sur une entreprise existante et la faire croître. Et moi, je travaille dans une entreprise familiale. Si vous trouvez quelque chose de nouveau, par exemple dans le domaine de l'agriculteur, pour permettre une expansion, il n'est pas nécessaire que ça se soit dans votre même secteur d'activité, la mode, comme pour moi. Mais il y a des gens qui sont compétents à la base, il y a des gens qui sont importants compétents par la suite, pour arroser ce qui, a, ce qui a commencé. Donc, quoi que vous fassiez, vous êtes entrepreneur, vous pouvez être une start-up ou créer une grosse entreprise pour devenir donc la prochaine grosse entreprise dont tout le monde parlera, où que vous vous trouviez. Et merci. Vous êtes toutes les deux extraordinaire. Vous êtes une source d'inspiration et vous êtes véritablement excellente et vous, nous, vous partagez vos connaissances, vous partagez vos expériences, votre sagesse, votre vécu en tant que femme chef d'entreprise africaine. Vous transformez vos vies, mais vous transformez vos communautés, vos pays et en fin de compte le continent. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir vous parler aujourd'hui. Je suis reconnaissant envers tous les participants de notre émission d'aujourd'hui pour votre éclairage, votre perspicacité, y compris Adatoun, qui a géré la section commentaire de notre émission, de cette émission en ligne. C'était véritablement une occasion formidable. Permettez-moi également de dire à ceux qui ont posé des questions et des commentaires. Merci encore une fois. C'était à l'échelle continentale. Il y avait des participants de toute l'Afrique. J'espère que ces discussions peuvent servir de rampe de lancement pour une conversation plus vaste concernant l'importance de l'entrepreneuriat des femmes en Afrique et dans le monde. Donc, un grand bonjour. Aux questions qui nous sont venues en ligne. Merci à l'ambassade des États-Unis à Accra au Ghana et merci aux autres spectateurs en ligne. À l'ambassade de Lomé au Togo, l'ambassade de Brazzaville au Congo, l'ambassade de Niamey au Niger, le centre américain d'Abidjan en Côte d'Ivoire, l'ambassade de Yaoundé au Cameroun, l'ambassade d'Asmara en Érythrée, l'ambassade de Windhoek en Namibie, l'ambassade de Monrovia au Liberia, l'ambassade de Freetown en Sierra Leone, l'ambassade l'ambassade de Kampala en Ouganda, le centre américain de Kigali au Rwanda, l'ambassade à Gabaron au Botswana, l'ambassade à Dar es Salaam en Tanzanie, l'espace américain d'Addis-Abeba en Éthiopie et 14 antennes de la web et de centres d'affaires américains au Nigeria. Merci encore une fois d'avoir participé à notre discussion d'aujourd'hui. Et soyez à l'écoute de ce bref message de la part d'Elizabeth de Simmel, secrétaire déjà adjointe pour les questions africaines du département d'État pour l'Afrique en ce qui concerne l'engagement du gouvernement américain pour faciliter le commerce et les investissements entre les entreprises américaines et des États-Unis. Et merci et passez une très bonne journée. Je vous remercie. Bonjour tout le monde, je m'appelle Elisabeth Fitzsimmons. Je suis sous-secrétaire adjointe auprès du Bureau des Affaires africaines du Département d'État des États-Unis. Je suis ravie que vous ayez pu vous joindre à nous aujourd'hui depuis l'ambassade des États-Unis à Accra et de plus de 20 autres ambassades et espaces américains sur le continent tout entier pour la discussion en ligne d'aujourd'hui sur l'entrepreneuriat des femmes. Les discussions en ligne comme celle-ci sont importantes pour démarrer les conversations nécessaires pour faciliter les échanges commerciaux et les investissements entre les entrepreneurs américains et africains pour catalyser la croissance économique sur le continent. Lorsque notre secrétaire d'État adjoint Tibor Nagy, est arrivé à Washington il y a près de cinq mois, il a mis l'accent sur deux priorités. Premièrement, il souhaite encourager beaucoup plus d'entreprises américaines à rechercher des débouchés économiques en Afrique. Les sociétés américaines sont bien connues pour le développement des talents locaux, la création de débouchés pour les femmes et les jeunes et pour l'assurance de la sûreté des employés. Deuxièmement, ils souhaitent que nous continuions à faire tout notre possible pour aider les pays africains à se développer de manière à instaurer des environnements propices qui profitent à leurs citoyens et soient attrayants pour les investisseurs étrangers. Bien entendu, les gouvernements des pays africains ont le rôle le plus essentiel à jouer pour aider les femmes entrepreneurs et les jeunes à réussir. Et nous ferons de notre mieux pour assurer que les États-Unis continuent à apporter un soutien utile à cette fin. L'Afrique se trouve à une croisée des chemins historiques. D'ici à 2050, la population de l'Afrique devrait doubler pour atteindre les 2,5 milliards d'habitants, dont plus de 70% auront moins de 30 ans. Cette population en rapide croissance aura besoin d'une éducation, de compétences et d'emplois. Le programme de la WEP pour les femmes entrepreneurs africaines L'initiative YALI pour le leadership des jeunes africains et d'autres initiatives semblables continueront à fournir des débouchés essentiels aux femmes et aux jeunes d'Afrique qui sont l'avenir de leur communauté. Si nous ne parvenons pas à tirer parti de l'esprit d'entrepreneuriat et du dynamisme des femmes et des jeunes africains, ni à les aider à créer des emplois et des débouchés qui les ancreront dans leur pays, nous verrons une fuite accrue des cerveaux, des cerveaux africains et des gens qui risquent leur vie dans des conditions de migration dangereuses. Nous devons reconnaître qu'il est urgent de créer de nouveaux débouchés et d'emplois par le biais de l'entrepreneuriat pour cette population en croissance rapide sur le continent. Nous devons également prouver ensemble que les femmes et les jeunes d'Afrique sont des parties prenantes de leur propre avenir et sont capables de mener leur communauté et pays à relever ces défis. L'autonomisation des femmes et des jeunes est au cœur des relations entre les états unis et l'Afrique. C'est pourquoi, dans toutes les administrations publiques américaines, nous nous engageons de manière considérable à, pour approfondir davantage les relations commerciales entre les états unis et l'Afrique et pour créer des voies qui mènent vers un partenariat commercial et économique à long terme. Par exemple, le département d'État a fourni 50 millions de dollars en financement à l'initiative de financement de l'entrepreneuriat des femmes, ou Wi-Fi. Le département également catalysé avec des partenaires internationaux, plus de 300 40 millions de dollars pour des projets qui mobilisent des solutions innovantes axées sur le secteur privé pour les PME gérées par des femmes et dont les propriétaires sont des femmes. La première tranche de financement inclura 21 millions de dollars pour 10 pays d'Afrique subsaharienne sur une période de 5 ans. À mesure que vous avancez vers vos aspirations d'entrepreneurs, je souhaite vous faire part de quelques suggestions. Tout d'abord, restez en contact avec nos ambassades et consulats à l'étranger. Ils se réjouissent de connaître vos expériences de la web et YALI et de savoir comment travailler en partenariat avec vous. Deuxièmement, Restez en contact entre vous. Soyez les mentors les unes des autres. Entraidez-vous. Soyez la caisse de résonance les unes des autres. Le 4 et le 5 juin prochain, les États-Unis et les Pays-Bas co-organiseront le 9e sommet mondial de l'entrepreneuriat à la haie. Consultez la page ges2019.org pour des informations sur la soumission de participation à cet événement qui rassemblera d'autres entrepreneurs, investisseurs et créateurs d'écosystèmes propices à l'entrepreneuriat. Je souhaite tout spécialement remercier Elisabeth Charity, Adjo, Adetoun et Cd d'avoir participé au panel et modéré l'émission d'aujourd'hui. Bonne continuation à toutes.